Robin Chalas, qui sont tous les deux consultants chez Letiol.com et mainteneurs-contributeurs de nombreux projets open source comme Symfony. Ils vont aujourd'hui vous parler de leur expérience du Domain Driven Design en adéquation avec le framework API Platform, et ils vous vont montrer que cette approche de développement peut être tout à fait compatible avec ce framework. Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort Mathias Arlo et Robin Chalas. Bonjour à tous, euh, on est ravi de vous retrouver ici sur un événement physique, ça fait longtemps. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler de DDD avec API Platform. Avant de commencer, on se représente rapidement. Oui, voilà, très rapidement. Donc, Mathias Sarlot, consultant chez les et euh, développeur, enfin, contributeur open source à, à mes heures perdues sur Symfony, API Platform et autres. Moi, c'est Robin Chalas, euh, je suis consultant à la, à la coopérative des tilleuls, pardon, et je suis également mainteneur et contributeur open source et accessoirement, je fais partie de la core team Symfony. Ok, on démarre. Avant de commencer et de rentrer dans le dur, euh, un, petit, un petit rappel qui nous semble important de faire, c'est que DDD, ce pas une spec ni une religion. Il n'y euh, a pas qu'une manière de faire. L'approche qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est notre approche. C'est une approche parmi tant d'autres. Elle est basée sur notre expert. Elle fait preuve de pragmatisme. Elle est probablement très critiquable. Elle est surtout vouée à changer. Euh, on commence déjà à la remettre en question en discutant. Euh, ok. Cette archi, elle a notamment été mise en place chez, sur un projet Vestiaire Collective, en collaboration avec les Tilleuls. Euh, Vestiaire Collective qui est sponsor de cet événement. Vous pouvez aller les voir sur leur stand, ils sont, ils sont sympas. C'est parti. Euh, le DDD, ce n'est pas du RAD. Vous y avez une conf ce matin, DDD RAD, donc effectivement, pour rappel, RAD, ça veut dire rapide application développement. C'est pour faire des choses rapidement. DDD, ce n'est pas la manière la plus rapide de développer. OK Par contre... DDD, ça peut vous faciliter la vie quand vous faites face à des fortes contraintes métiers, à un métier complexe. API Platform, lui, par défaut, c'est un outil orienté RAD. Il vous permet de créer une API REST euh, sur la simple base d'une entité Doctrine, marquée comme ressource API, avec toute la documentation qui va bien, une admin, un client, potentiellement. Ça implique qu'on écrit peu de code, moins de code que sur des outils moins RAD mais ça implique aussi qu'on est fortement et étroitement couplé au framework. Okay. Cette approche elle est tout à fait intéressante et elle suffit à remplir beaucoup de besoins. Cependant, pour des problématiques métiers un petit peu plus complexes, ça peut vite devenir gênant. Et c'est là où on va commencer à vouloir implémenter des techniques un peu plus avancées de développement, telles que du DDD. Et il s'avère que c'est suffisamment flexible et bien designé, API Platform, pour nous permettre de faire ça. Et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Ici, euh, la structure type d'un projet API Platform, elle n'est pas complète, mais globalement, c'est ce qu'on a l'habitude de voir quand on crée un projet API Platform. Euh, ce qu'on peut voir ici, c'est que la séparation et le nommage des différents dossiers reflètent clairement notre infrastructure. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là J'entends que... Les deux premiers dossiers, Data Provider, Data Persister, c'est du API Platform. Les deux derniers, c'est entity Repository, ça c'est du Doctrine. Si on a déjà bossé sur un projet Symfony, globalement, on est à la maison, on s'y retrouve. Euh, par contre, ce qu'on peut en conclure, c'est que ce n'est pas du tout avec ces métiers. On ne sait pas encore de quoi parle notre application. Maintenant, le même projet API Platform, mais cette fois avec une structure à la sauce hexagonale, architecture hexagonale en couche. OK La première chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a trois dossiers de premier niveau. Application, Domaine et Infrastructure. Ces dossiers de premier niveau, c'est nos layers. On va revenir un peu plus en détail après. Ce qu'on peut voir ensuite, c'est que dans chacun de ces layers, on a un dossier de second niveau qui s'appelle Forest. La forêt ici, c'est une partie de notre business c'est notre boundi de contexte dans le jargon DDD. C'est que du nommage, ça peut sembler rien, mais c'est par là que ça commence. C'est une étape clé pour arriver à une architecture pilotée par le domaine. Maintenant, on va revenir sur nos trois layers. Donc on a l'application, l'infra et le domaine. Un layer, c'est quoi C'est juste une couche séparée dans laquelle on va venir du... écrire du code en s'imposant une certaine discipline. Cette discipline, elle va s'exprimer au travers d'une règle, la règle des dépendances. Cette règle, elle est simple. Le code qui est écrit dans une couche donnée ne peut dépendre que du code présent dans la même couche ou dans une couche plus basse qu'elle. On va comprendre un petit peu ce que ça veut dire. On va commencer par le domaine. Le domaine, c'est la couche la plus basse de notre projet, c'est le cœur de notre projet, c'est peut-être la couche la plus importante parce qu'elle va contenir toute notre logique métier, notamment nos modèles, nos événements, nos interfaces de services métiers, telles que les interfaces de repositories, etc. La deuxième couche, juste en dessous, enfin plutôt juste au-dessus, c'est l'application. L'application elle se situe donc entre le domaine et l'infra. Elle va contenir nos DTO, nos data Transfer object. Elle va aussi contenir nos queries, nos commandes et nos handlers. Nos services applicatifs ok l'application par rapport à cette fameuse règle des dépendances elle peut taper sur elle-même elle peut dépendre du code de l'application et elle va surtout interagir avec notre domaine notre logique métier donc elle peut taper dans l'application et dans le domaine rien d'autre pour finir on a la couche infrastructure l'infrastructure c'est donc la couche la plus haute elle est au dessus du domaine et de l'application et ça va être, en quelque sorte, notre porte vers le monde extérieur. Elle va contenir toutes les implémentations concrètes de nos interfaces métiers, de tout ce qui se trouve dans le domaine. Elle va aussi contenir tous nos adapteurs. Les adapteurs, qu'est-ce que c'est C'est les choses qui vont nous permettre d'interagir avec nos outils. Donc, l'infrastructure, c'est la seule qui aura vraiment conscience d'API plateforme, de doctrine, et de tous les autres outils dont on dépend, qui font partie de nos vendeurs. Donc, grosse spécificité de l'infra, c'est la seule qui peut se permettre d'avoir conscience du code vendeur et de traiter avec du code vendeur. OK Les principaux intérêts d'une telle architecture, d'une archi-hexa, euh, c'est elle va nous permettre de préserver l'intégrité de notre domaine. Pourquoi Parce qu'on maîtrise qui va interagir avec notre domaine. Okay on, a, on, on, on, on restreint le code qui va pouvoir taper dessus. Le deuxième gros avantage, c'est que ça va nous permettre de mieux isoler notre code et donc d'arriver à un plus haut niveau de testabilité. Notre code, il est plus facilement testable. Le troisième gros avantage, et peut-être le plus important, c'est que euh, cette architecture, elle va nous permettre de repousser les décisions technologiques de notre projet, les décisions liées à l'infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va être capable d'écrire une bonne partie de notre code métier et même de commencer à le tester sans même avoir arrêté le choix de quel ORM ou de quel framework ou de quel DBMS on va mettre derrière. Peu importe, on s'en fout, notre logique métier elle est complètement abstraite de ça. Le dernier gros avantage qui est, qui est, qui est directement lié au, au précédent et au premier, c'est que notre logique métier, elle va être complètement agnostique du contexte dans lequel elle est utilisée. Que votre code métier soit consommé par une application en ligne de commande ou par un navigateur web, peu importe, on s'en fout. Okay. Maintenant, on va rentrer un peu dans le dur, et Mathias, il va vous parler de comment ça s'exprime dans API plateforme. Exactement. Donc, tous ces principes, tous ces, euh, tous ces concepts et euh, tous ces avantages, ça donne envie. Donc, on va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, euh, WWF oblige, on va euh, bosser avec des pandas. Donc, on a sous la main euh, un panda, donc sous la classe euh, panda, qui dispose d'un UID, d'un nom, d'une certaine quantité de fins, etc. Et cependant, il a à dispos enfin cette classe panda a à disposition des méthodes qui permettent d'accéder à cette donnée, donc comme isHungry, ou des méthodes qui bien sûr permettent d'altérer la donnée, comme la méthode feed. Et surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le temps, on a pris le temps, euh, temps d'apposer certains attributs sur notre classe. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de configurer notre entité, enfin notre notre modèle, afin qu'il soit une entité euh, doctrine avec euh, l'attribut ORM Entity, et aussi qu'il soit euh, servi euh, comme une API REST en posant justement euh, l'API ressource. Tout ça en très peu de code, c'est super, euh, juste avec les attributs en fait. C'est cool, mais on a un problème. Là. Euh, ce qu'on a dit juste avant, la règle des dépendances ici, on la viole clairement. Pourquoi Parce qu'on a du vendeur dans notre domaine. OK, on a des attributs ORM et API Platform au cœur de notre domaine, quelque chose qu'on ne veut pas. On veut s'isoler complètement de ce côté infrastructure. Effectivement, c'est un vrai problème et on a une solution pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger le fichier de configuration, euh, enfin on va rédiger la configuration de Doctrine dans un fichier à part, fichier qu'on va aller déplacer dans la couche infrastructure. Ensuite, on va juste configurer Doctrine pour qu'il soit capable de retrouver ses petits et donc retrouver la configuration de son mapping. Euh, dans le dossier de l'infrastructure. pardon. De cette manière, on est en mesure de supprimer maintenant les attributs ORM de notre classe Panda, et le tour est joué, on n'a plus aucun code relatif à doctrine euh, sur notre classe métier, tout simplement. Et j'anticipe ta prochaine remarque, on est encore couplé à API Platform. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer exactement euh, le même type de méthode, c'est-à-dire rédiger la configuration de notre ressource dans un fichier à part, qu'on va placer dans la couche infrastructure, parce que pour rappel, l'infrastructure est la seule qui doit avoir conscience du monde extérieur et donc de nos vendeurs, c'est-à-dire d'API Platform et de Doctrine. On va évidemment modifier la configuration d'API Platform pour qu'ils soit en mesure de retrouver ce fichier et supprimer l'attribut API ressource. C'est tout. Et cette fois-ci, on est bon. Normalement, notre classe euh, métier, Panda, elle contient plus aucun code euh, dans les vendeurs. On est complètement isolé. À noter qu'ici, on se sert de fichiers XML, euh, faute de mieux. Un pays par exemple, il ne supporte pas encore euh, de fichiers PHP pour définir sa propre configuration. Et une pull request serait d'ailleurs la bienvenue. Mais vous auriez très bien pu utiliser du YML pour configurer tout ça. Ça, c'est vraiment votre choix, vous faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut retenir ici, et c'est l'objectif, c'est de déplacer la configuration de notre couche métier à notre couche infrastructure. C'est tout. Ok, donc maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Si on utilise API Platform ici, c'est pour avoir simplement et rapidement une API euh, CRUD, etc. Euh, pour nos ressources. Ici pour notre Panda. Donc on va euh, se pencher un peu sur la mécanique interne d'API Platform lorsqu'on essaie de récupérer une ou plusieurs ressources, un ou plusieurs Pandas en l'occurrence. Donc quand un utilisateur essaye de récupérer une ressource, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un event listener qui provient d'API Platform, qui s'appelle le Read Listener, qui va être appelé. Et le rôle de Street listener, lui, il n'y a qu'un et un seul rôle, c'est de retourner la ressource demandée en fonction de plusieurs choses. Et pour ça, il va se baser sur un Chain Item Data Provider. D'accord Et le Chain Item Data Provider, il fonctionne de la manière suivante. Il va appeler tour à tour tous les euh, Items Data Provider dont il a connaissance et leur demander tour à tour, chacun à leur tour, « Hey, moi j'ai une classe, euh, j'ai une opération et j'ai un certain contexte, est-ce qu'avec ça, tu es capable de me retourner une ressource ?» Et donc, il les appelle euh, chacun à leur tour. Et dès lors qu'il y en a un qui répond « oui, je sais faire avec ce que tu m'as donné ben, », il lui dit « ok, très bien, donne-la moi ». Il la récupère, il arrête de questionner les autres, bien entendu, et il la renvoie au read listener, qui lui pourra continuer, etc. etc. Euh, très bien. Et dans la configuration de base d'API Platform, bien souvent, euh, le data provider qui va répondre en premier « oui, je suis capable », c'est l'item data provider de Doctrine. C'est donc un, un, un data provider built-in d'API-Platform qui va utiliser Doctrine derrière pour récupérer vos entités et effectuer sa logique en fonction de l'opération API. Ce comportement par défaut, il pose problème dès lors qu'on a un peu de complexité et qu'on veut reprendre la main sur notre logique métier. Tout simplement parce qu'on veut plus que ça soit l'API-Platform qui s'en occupe. Ok Et en effet, et donc on a une solution pour être sûr que ben, voilà, ce ne soit pas doctrine et que ce soit seulement ce qu'on maîtrise. Ça va consister à désactiver par défaut tous les data providers, à l'exception de ceux euh, qu'on aura développés, ceux sur lesquels on aura la maîtrise. Et de cette manière-là, euh, si on a réussi à développer un data provider qui est, euh, comment dire, qui est respectueux de tous ces principes de clean architecture, eh ben, API Platform, au travers de son ReadListener et de son Chain Item Data Provider pourra nous retourner des ressources tout en respectant ces principes-là. Ok, comment on fait Et bien Pour ça, on sert d'une compiler pass. Et en fait, cette compiler pass, elle va retirer euh, les tags sur tous les data providers non désirés. Et sans son tag, un data provider ne sera plus reconnu en tant que tel par le chain item data provider. Et là, on sera certain que seuls ceux qu'on maîtrise seront appelés. Ce qui est important de noter, c'est qu'en s'attachant à cet endroit du flow d'API Platform, on est en mesure de tirer toute, euh, tirer de, ouais, de tirer toute la partie générique et crud d'API Platform, tout en respectant nos couches, et donc en étant valide d'un point de vue DDD. Donc reste maintenant à développer euh, nos fameux data providers et pour ça, on va s'intéresser un petit peu aux commandes query pattern. On l'a dit, API Platform, par défaut, il va gérer toute la logique d'exécution derrière une opération de notre API. OK. Ça, ça a un intérêt relativement cool, ça répond à plein de besoins. Ce comportement, par défaut, il est totalement désirable pour pour, pour dépiler de l'API et juste exposer de la data et, et l'altérer. Cependant, nous, on a des métiers qui sont un petit peu plus complexes et on veut sortir de ça. Le pattern command bus, lui, il va nous permettre de venir isoler tout le code qui va interagir avec notre code métier et de reprendre la main sur ce flow d'exécution, notre API. OK euh, Le principe il est plutôt simple. Pour chaque use case de notre application, on aura une commande et un handler. Le bus, lui, il sert juste à router une commande à son handler. On lui file une commande, il trouve le bon handler, il lui donne la commande et il nous retourne sa valeur de retour s'il y en a une. Pour ce qui est de la lecture, on ne va plus parler de commande, mais de query. Et donc, on va amener un second bus, un bus dédié, qui s'appellera le query bus. Et, et, et à partir de là, pareil, un use case de lecture, une query et un handler. Vous l'aurez compris, l'enjeu ici, c'est de court-circuiter le comportement par défaut d'API plateforme au bon moment, pour reprendre la main sur notre logique métier, et lui redonner la main au bon moment, afin de tirer parti des fissures clés d'API plateforme, à savoir écrire des API puissantes, respectueuses des standards du web, et ce sans trop se prendre la tête. Ok, bon, là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va se, plan on va se pencher sur euh, l'implémentation de notre fameux euh, data provider à la sauce euh, command queries. Donc, la mécanique globale, globale pardon, de notre data provider, c'est de retourner une ressource via un query bus Et qui dit bus dit, bien entendu, query. Donc, on va s'attarder dans un premier temps sur la query en elle-même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en tout premier lieu, on va créer une classe abstraite qui va s'appeler findByUidQuery dans le bandit de contexte qui est partagé, qui pourrait être tapé par tous les autres bandit de contexte, qu'on peut appeler shared. Cette classe abstraite, son rôle, ça va être juste de porter un UID. Elle va servir de base à la récupération de toutes les ressources. Pour récupérer un panda via son UID, bah c'est assez simple. On se place dans le bon bandit de contexte, Forest en l'occurrence, et on crée une classe une classe concrète, findPandaByUIDQuery, qui va étendre de notre classe abstraite dont je viens de parler juste avant. Parce qu'en ayant une classe justement spécifique à la récupération de notre panda, le bus sera capable de router correctement notre message et de trouver en handler approprié. en l'heure que vous voyez, ci-dessous et qui est on ne peut plus simple. Là, ça consiste simplement à faire appel euh, au Panda Repository qui provient du domaine et de lui demander voilà, de chercher par UID en servant de l'UID qui était porté dans la commande. Super simple. Comme Mathias l'a dit, ce use case, il est très très simple. C'est du pur crud. Euh, C'est quelque chose qui en fait revient dans à peu près toutes nos applications. Euh, il s'avère que c'est très commun d'avoir ce besoin, ce genre de besoin d'opérations de, de, de, purement CRUD. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a créé ce data provider réutilisable, un petit peu générique, euh, très orienté CRUD, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur ce genre d'opérations. Et de moins se prendre la tête. Ok, donc on a parlé de la query, mais il va quand même falloir euh, indiquer quel type de query notre data provider euh, va devoir euh, se servir, va devoir donner au Querybus. Et pour ça, on va introduire un nouvel attribut euh, dans notre opération qui va s'appeler Query. Euh, et donc, cet attribut Query, pour l'opération, il va simplement porter le FQCN de la query qu'on va donner euh, au Querybus. Reste à implémenter le data provider. On va le faire de la manière suivante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer euh, toute la configuration de notre ressource, c'est-à-dire sa ressource metadata. Et on va lire dedans euh, les informations de l'opération courante. Et là-dedans, on va pouvoir retrouver ce fameux attribut query, qui contient le type de la query instanciée. Ensuite, on instancie la query, on le donne au query bus, et on retourne le résultat, tout simplement. Ce qui est important de constater ici, c'est que notre data provider, il est ultra générique, à tel point qu'au final, que euh, le type de query qu'on s'apprête à instancier, ben, en fait, il est dans la configuration XML. Ça, ça peut poser des problèmes quand même. Donc, il est crucial de bien s'assurer du type de la query avant même de l'instancier pour euh, pas avoir de, de problème au runtime euh, au moment de l'instanciation. Et une première manière de faire, ça va être... Enfin, euh, voilà, c'est la manière la plus directe, c'est avant de l'instancier, hop, on regarde le, le type au runtime avec un petit instance-off et c'est bon. Mais, étant donné que... Euh, le, le type de query se trouve dans la configuration, ben en fait, on a complètement le droit de vérifier le type au, au compile time. Et donc, on va se servir d'une compiler pass qui va vérifier que notre query est bien euh, le type de query auquel on, on s'attend au moment de la compilation. Donc, ça n'aura aucun effet au runtime. Voilà. Et donc, avec cette nouvelle mécanique, si on prend un, un peu de recul, pour chaque euh, nouvelle requête sur... Euh, enfin, oui requête sur sur une ressource donnée. Il suffit de se placer dans le bon bandit contexte, de créer, euh, une, une query étendant de query Find by UID query, avec son handler associé, et juste de euh, l'attribut euh, l'attribut query en conséquence. Et c'est tout. En fait, avec très peu de code boilerplate, pardon, euh, on reste en phase avec le côté CRUD et RAD d'API Platform, tout en ayant séparé correctement nos trois couches. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Je passe très rapidement euh, sur la récupération d'une collection de ressources, parce que c'est grosso modo la même chose. On a un data provider, euh, on a un attribut, euh, un attribut query, et on a des queries de leur. La seule différence ici, c'est on va euh, non pas instancier une classe concrète étendant d'un find by UID, euh, mais plutôt ben, d'un find by criteria, qui sera euh, cette fois-ci, donc, euh, portera un criteria généré en fonction du contexte de la ressource, plutôt qu'un euh, simple UID. Donc pareil, et d'adapter la configuration, bien entendu. Euh, et voilà, donc avec très peu de code, on arrive très vite à nos fins. C'est quand même super cool. On a vu comment gérer la lecture en, en, en utilisant notre query bus euh, et nos queries orientées CRUD et en se basant sur le data provider générique qu'on a, qu a implémenté. Euh, pour rappel, ce provider générique, il, il nous permet de gagner du temps sur ces opérations qui sont quand même super communes. Euh, cependant, pour les cas plus complexes, et, et clairement, il faut avoir des cas plus complexes pour que ce genre d'archive aille le coup, c'est-à-dire que si on n'a que du creux de très simple, autant rester sur le fonctionnement de base d'API plateforme. qu'on soit bien d'accord. Euh, dans la mesure où on doit faire appel à des sources de data externes ou qu'on doit interagir un petit peu avec d'autres services, c'est là que prend tout son sens ce pattern de commande bus et cette complexité ajoutée dans notre projet. Euh, pour ces cas plus complexes, on est complètement capable de sortir de ce data provider générique réutilisable, orienté CRUD. On aura juste à décliner notre propre data provider qui instanciera sa query euh, directement, et, euh, et ce, sans étendre quoi que ce soit au niveau de la query en elle-même, euh, sans se baser sur sur quoi que ce soit de réutilisable. Exactement. Donc, on a vu comment gérer de manière générique ou de manière spécifique euh, la lecture. On va s'attarder euh, maintenant sur... Euh... Sur l'écriture. Donc, je vous ai mis ici, euh, le schéma, pareil, de la mécanique interne d'API Platform quand il s'agit de, de créer, de mettre à jour ou de supprimer euh, un panda, en l'occurrence. Ce schéma, il doit quand même vous rappeler quelque chose. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est presque le même que celui de la lecture. Il y a juste deux, trois petits trucs qui changent. On se sert maintenant, enfin, maintenant, c'est un Write Listener qui est, euh, appelé plutôt qu'un Read Listener. Et celui-ci, plutôt que d'appeler un Chain Blabla Data Provider, il va appeler un Chain Data Persister. Donc bah, même principe, on va appliquer la même chose pour pouvoir être euh, un peu euh, avoir un peu plus la main sur ce qu'on fait. Pareil, compiler pass euh, qui va désactiver, euh, enfin qui va enlever les tags de tous les data persisteurs, euh, grosso modo des vendeurs. quoi. Voilà, Tous ceux qui sont euh, qui ne sont pas les noteries comme ça, on est certain que euh, lorsqu'on crée, qu'on met à jour ou qu'on supprime un panda, qu'on va se servir exclusivement d'un commande bus, euh, voilà, pour effectuer ce genre d'opération là. Pareil, donc assez rapidement, on va regarder l'implémentation. Vous allez voir qu'elle se, rappro euh, se rapproche euh, extrêmement de euh, celle du, du data provider. Donc, que ce soit pour persister ou supprimer euh, un panda, on récupère l'attribut commande cette fois-ci, contenu dans la définition de l'opération. Et ensuite, ben, on l'instancie, on la donne au command bus, et on récupère le résultat si nécessaire. Bien entendu, je ne l'ai pas écrit ici, mais euh, tout comme avec le data provider, on va, à l'aide d'une compiler pass, s'assurer euh, que dans le cadre d'une création ou d'une mise à jour, on a bel et bien une persist commande pour pouvoir utiliser la méthode statique from model, et que dans le cadre d'une suppression, on a bien une remove commande pour euh, pareil euh, s'assurer qu'on puisse euh, l'instancier correctement. Deux, deux, trois dernières petites choses à faire pour faire fonctionner euh, tout ça, ben c'est déjà créer les commandes. Donc Créer des commandes qui implémentent les bonnes interfaces pour qu'on soit sûr qu'on va pouvoir jouer avec correctement et euh, Dans le bond, bon bon contexte. Par exemple, je prends un petit exemple ici. On veut supprimer un panda maintenant. Ok. Eh bien pour ça, on crée une commande Remove Panda command qui va implémenter la Remove command qui impose cette fameuse méthode statique euh, pour le créer à partir du modèle. Et donc cette commande, elle va tout simplement euh, porter l'ID du panda. Le Remove Panda commandant de ben l'heure, c'est assez simple. Hein, encore une fois, c'est super direct. Panda et j'appelle le Repository pour supprimer le panda à partir de son ID, qui était contenu dans la commande. Dernière étape, configurer les opérations. Le cas de la suppression est assez intéressant, parce qu'en fait, il combine query et commande. Parce que bah, pour supprimer un panda, il faut d'abord le trouver. Et justement, on va donc retrouver le panda en se servant du query bus, tout ça en spécifiant euh, l'attribut query, en lui disant bah, « retrouve-le-moi » via l'UID, et ensuite, le panda récupéré, on va le donner. Enfin, le data pre-sister va le donner au commande bus. Euh, voilà, tout simplement pour pouvoir le supprimer. Et ça, on l'a fait juste en, en configurant euh, deux attributs. Pour résumer, on a on a mis en place le côté lecture avec notre query bus et le côté écriture avec notre commande bus. On fait tout ça en se basant éventuellement sur nos data providers orientés CRUD ou on décline nos propres implémentations si on a des besoins un petit peu plus contextes, complexes, ce qui est souhaitable. Euh, dans tous les cas, on a repris la main sur notre logique métier et on la redonne à API plateforme une fois qu'on a fini. Un truc que ça nous permet de faire et une problématique importante euh, qui, qui va avec l'utilisation par défaut d'API plateforme, euh, c'est que ben on a tendance à avoir des modèles anémiques. Qu'est-ce qu'on entend par modèle anémique On entend des modèles qui sont très simples, basiques, qui portent pas de logique, qui vont être juste des couples de getter-setter, qui vont refléter nos structures de données purement. Euh, pourquoi Parce que API plateforme lui, quand il traite une opération eh bien, il va chercher pour chacune des propriétés qui sont de notre modèle qui sont exposées via notre API, un couple getter-setter, pour pouvoir y accéder et pour pouvoir la mettre à jour. Grâce aux commandes bus, on règle en partie ce problème, puisqu'on a repris la main sur l'endroit qui interagit avec notre domaine. On est donc capable de faire et de contrôler nos propres appels à notre domaine modèle. On est donc capable d'aller sur des modèles un petit peu plus riches, c'est-à-dire des modèles qui vont avoir des méthodes qui vont porter du comportement et qui vont être nommés de manière un peu plus smart et qui vont refléter un petit peu plus nos vrais use case métiers. Ici, notre use case, c'est de renommer un panda. C'est pas juste de lui citer un name random qui vient de nulle part. Un deuxième levier pour, euh, pour aller vers des, des modèles plus propres, euh, c'est les DTO, les Data Transfer Objects. Euh, ces DTO, ils vont juste être là pour porter de la data. Euh, ils vont aussi, ils vont être, euh, ils vont faire partie de l'application. Comme on l'a dit au début, ça va se trouver dans notre layer application. Et ces choses-là, c'est facultatif. Mais dans le cadre où la structure de données qu'on a en entrée, de nos opérations API, est différente de la structure de notre modèle, on va pouvoir utiliser un DTO. Pareil pour la sortie, ce qu'on veut retourner au monde extérieur. On peut très bien avoir une représentation de notre modèle, qui n'est pas une copie conforme de notre modèle, au, au, au sens design. Grâce à ça, on va encore un peu plus sortir du côté data-driven d'API Platform, pour aller vers du domain-driven. Ici, euh, le flow d'une opération API... Qui illustre, qui illustre justement la différence potentielle entre, entre la structure de notre point d'entrée, notre modèle qui est au centre, qui est complètement isolé et inconscient de comment il est attaqué, et la sortie, la vue. Donc on a d'un côté le payload, c'est notre entrée utilisateur, c'est ce que notre API reçoit. Au milieu, on a, on a notre modèle, qui lui n'a absolument pas conscience du payload. Et de l'autre côté, on a la vue c'est ce que notre API va retourner au monde extérieur. Pareil, elle a absolument pas conscience de notre modèle. Les DTO peuvent avoir conscience du modèle, pas l'inverse. Donc, euh, les DTO, c'est quand même cool, et euh, bah, par chance, euh, les DTO, que ce soit d'entrée ou de sortie, donc euh, comme on les appelait payload et view, c'est supporté nativement euh, par API Platform. Pour ça, il suffit de configurer les attributs input et output euh, d'une opération. Et de cette manière, euh, le deserialized listener et le serialized listener vont euh, appeler des data transformers, qui vont respectivement se charger de transformer un payload en modèle, d'une part, et un modèle en view, d'autre part. On va regarder un petit peu tout ça, on va regarder d'abord le le payload. Donc le payload, ce qu'on a dit, c'est, euh, enfin là l'objectif, ça va être de découpler la structure de notre input de celle euh, de notre modèle. Et donc pour ça, euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une petite classe euh PandaPayload qui est un simple DTO. Là qui tient visiblement le prénom et le nom. Et le but du jeu, ça va être de convertir le PandaPayload en Panda. Et ça ça va être la responsabilité d'un Data Transformer. En l'occurrence, le PandaPayload Data Transformer. qu'on va voir juste maintenant. Donc qu'est-ce qui va contenir ce Data Transformer Déjà la première chose qu'on peut constater, ce Data Transformer, il implémente l'interface Data Interface d'API Platform. Cette interface, elle va lui imposer deux choses. Elle va lui imposer d'implémenter la méthode supports transformation et d'implémenter la méthode transform. Donc, nous, on va se servir de la méthode supports transformation pour scoper notre data transformer. Pour réduire son champ d'action à la conversion, euh, à la transformation, pardon, d'un pay panda payload vers un panda. Uniquement. C'est tout. Quant à la méthode transform, eh ben, elle va se charger, euh, de récupérer ou d'instancier un, un panda pour excusez-moi euh, et utiliser la méthode rename avec la donnée contenue dans le payload. Ici ce qu'on peut constater, et c'est le point qui est important, c'est qu'on sert de la méthode rename du panda ici. Et cette méthode, comme on l'a vu juste avant, elle porte quand même beaucoup plus de sens qu'un simple setter. Ainsi, avec l'utilisation euh, des TTO, on peut encore une fois s'affranchir du côté anémique euh, de nos modèles et écrire à nouveau. Euh, des rich models model, parce qu'on est plus limité par euh, le property accessor. De la même manière, on va regarder rapidement euh, comment on fait pour la view. Bah, c'est identique. Hein. Donc la, la view, pour rappel, l'objectif, là, ce qu'on va faire, c'est de découpler euh, la structure de notre modèle de celle de sa de sa représentation. Donc c'est un DTO de sortie. Donc voilà, on crée une classe, euh, une classe view pardon, ici, euh, qui est un simple DTO qui va contrer, contenir deux strings UID and name, et un booléen euh, hungry. Pareil, objectif, convertir un panda en panda view, le rôle d'un data transformer, en l'occurrence, le panda view data transformer. Allez, dernier bout de code, et puis après on va respirer. Euh, on va regarder, regarder l'implémentation. Donc, pareil, méthode support transformation qui limite euh, le champ d'action de notre data transformer à la conversion d'un panda à une panda view. Et la méthode transform qui va euh, construire une panda view à partir d'un panda, et là qui va avoir un petit peu de jeu pour pouvoir caster en l'occurrence le ID en string, ou se servir d'une méthode, euh, d'un modèle riche, euh, ishungry par exemple, une méthode qui porte du sens. Voilà. Pour résumer, ce qu'on qu vous a montré ici, c'est surtout pour exprimer le fait que API Platform, il est complètement extensible. Euh, faut pas être rebuté par son par son orientation par défaut qui va très vite. Euh, on est capable de faire ce qu'on veut dedans. Il suffit juste de trouver les bons points où se hooker. Euh, on a été capable de reprendre le contrôle sur notre logique métier. On est venu embrasser la complexité qui se ressent désormais sur la structure de notre modèle jusqu'à la structure de notre application. Et on est capable d'écrire du code qui est mieux isolé, et donc plus scalable, et plus testable. N'utilisez pas cette approche pour faire votre blog. C'est vraiment, uniquement, ça prend tout son intérêt sur des applications à forte contrainte métier. Euh, pareil, pour résumer... Un petit tweet du collègue Douglas qui, qui souligne très justement que euh, du CRUD dans du dans du DDD, c'est pas du tout incompatible. Nos métiers ont très souvent du CRUD, ils ont besoin de CRUD, et notre code il a besoin d'être piloté par le métier. À partir de là, euh, on vous a montré qu'on pouvait faire vivre le tout de manière parfaitement homogène. Merci de nous avoir écoutés. Pour la suite, euh, donc on va vous filer les slides de de de ce conf juste après. Dans les jours qui suivent, on va euh, ouvrir une solution. Ça, ça sera, ça sera soit une recette flex, soit un template de base dont on va dont on va pouvoir partir. Le but, c'est de vous fournir quelque chose qui vous permettra de démarrer un projet API Platform sur ce type d'architecture, ok euh, Deuxième chose, le 25 novembre, à Lyon, on va faire un workshop qui aura pour but de, de creuser les concepts qu'on a abordés aujourd'hui et euh, de les mettre en œuvre au travers d'un cas concret. Plus compliqué que le pendant. Euh, <rire> et voilà. voilà c'est à peu près tout. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, euh, vous y êtes C'est euh, vivement suggéré. <rire> Euh, on a un stand aussi, les tilleuls. Venez nous voir, on est très sympa. Et, euh, et, et voilà. Merci beaucoup. Merci Robin, merci Mathias. On a le temps pour une seule question. Ah. Ah. Oh, c'est dur. Oula. Allez, là-bas. On toi va toi jamais là-bas. Vous pouvez venir nous voir sans problème derrière ou, euh, ou nous alpaguer sur Twitter, il n'y a aucun problème. Bonjour, merci pour, euh, pour la conférence. Euh, J'avais une question sur le fait que API plateforme est quand même vachement orienté ressources. Euh, D'ailleurs, vous avez parlé de ressources de long, on voit que là où le hook se branche, euh, ça prend un ressources classe. Les fichiers XML, c'est toujours des fichiers, des fichiers qui sont par ressources. Euh, moi avec l'approche DDD, des fois CQRS on est plus orienté intention métier euh, que ressources. et plusieurs fois moi je me suis heurté à cette difficulté en fait que ben, mon intention n'était pas forcément liée à une ressource je pense par exemple à, à une couche qu'on peut rajouter parfois qui fait des appels cross domain, des choses comme ça qui ne sont pas forcément liées à une ressource est-ce que pour ça vous avez des solutions est-ce que vous avez déjà été heurté à ce problème Ou, voilà. alors pour le coup oui, euh, effectivement, dans le cas CRUD typique, notre source, elle correspond à notre modèle, on, on configure API plateforme par-dessus, pas de problème. Pour d'autres problématiques un peu plus complexes, typiquement dans des cadres de migration progressive où on a un legacy derrière, où on va chercher de la data qui vient un petit peu d'ailleurs, euh, là, effectivement, on n'est plus sur du one-one et, euh, et effectivement, ça peut ne plus être très reste. Euh, Il n'y a pas forcément de problème avec ça. Le tout, c'est d'être en phase avec le fait qu'on n'est plus forcément sur une API restful, euh, qu'on a des pans de notre API qui sont rest, d'autres qui sont plus RPC, un peu plus du custom. Et, euh, et c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable et, et c'est légal. <rire> Merci à nouveau Mathias et Robin. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Passez les voir sur leur stand si vous avez des questions.